Bonjour les amis, c'est Spice SpiceDoc Et aujourd'hui, on va parler de la nouvelle musique de Maître Games que j'adore YOLO Déjà, dans la première phrase, il essaye de passer un message Les armes arrivent de l'Est, l'investisseur est un bédouin Comme avait affaire à un vendeur d'armes Oui, Alors, c'est vous l'investisseur qui est un bédouin Les armes arrivent de l'Est Oui, mais ne faites pas une musique sur moi, s'il vous plaît Sinon, j'aurais affaire à la police Bien sûr que non Les armes arrivent de l'Est, l'investisseur est un bédouin. La silhouette. Police, Gims nous a donné un avertissement. Non, non, non, j'ai rien fait. J'ai rien fait. C'est vous l'investisseur qui est en bédouin Non, non, non, c'est pas moi. Eh ben, vous venez avec moi. J'avais pas autant prévu. Après, il dit qu'il a serré toutes les mains. J'ai serré toutes les mains. Là, c'est sûr, il a le coronavirus. Euh, madame, je serre votre main. S'il vous plaît, votre main. Madame, votre main. Monsieur, votre main, est-ce que je pourrais serrer votre main Votre main. Après, il y a le refrain. Et à la base, je ne suis là que pour mappuyer moi. Donc ça veut dire, il fait de la musique juste pour l'argent. Tu sais bien que là où je mets les pieds, c'est chez moi. Ça veut dire le monde lui appartient. Déjà lui, il voyage beaucoup, beaucoup, beaucoup pour ses tournées. Le monde lui appartient. Après, il dit ça. Si t'as nul en dernière minute, ça la fout mal. C'est annulé pour un truc important. Je dois annuler. Oh, mais non, ça la fout mal. Ça la fout mal là. Désolé, désolé. Mais ça la fout mal. C'est sûr, il a fait un partenariat avec Range Rover. Le Range Rover, il se, il se vend plus. Vite, il nous faut un partenariat là. Il nous faut un partenariat. Monsieur, monsieur, j'ai une idée. Oui? Maître Gims, tu as bien raison toi, très bien raison. Alors Gims, on te propose de faire une musique pour 20 000 euros, partenariat avec Range Rover. Oui, qu'est-ce que je dois dire euh, Le frein, tu dois dire... Vite, vite, vite Amoki, mot qui, qui rime avec Range Rover. Peur, peur, peur L'orage est passé, désormais je n'ai plus peur. La route est moins longue. Au volant tu Range Rover Oui, oui, c'est ça. Oui, Gibbs. Pour 20 000 euros, tu dois dire ça dans une de tes musiques. Ok, ça m'arrange moi. Après, il a eu la merveilleuse idée de faire un couplet en je sais pas quelle langue. de mmh. nasima. Vous êtes du crois 40% ou bien 50% à regarder mes vidéos à ne pas être abonné donc on peut être 200 abonnés Abonnez-vous, likez, partagez et commentez. Bye. Ayasta. Je m'habillerai puis je mourrai comme